Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente mon dernier tour de magie à l'aide d'un jeu de 52 cartes, je vous montre les faces, et pour cet effet je vais utiliser quatre cartes, par exemple, tenez les rois, pas mal, avec les rois nous allons essayer de faire un voyage dans l'espace-temps, alors c'est très simple, je vais recréer ce qu'on appelle l'espace-temps à l'aide du jeu ça c'est quelque chose qui est très très très facile, mais avant tout j'aimerais vous présenter ce chemin à travers l'espace le premier roi va partir doucement sur la partie gauche le deuxième roi va partir vers le centre et enfin les deux autres, eux partir le troisième et le quatrième alors peut-être un sur le dessus et enfin le dernier je vais le laisser à vue enfin plutôt ici voilà parfait je referme l'espace temps et là bien au centre je vais commencer le voyage vous êtes prêts c'est parti Le voyage apparemment s'est bien, dé... bien passé car rappelez-vous, j'avais laissé en bien à vue le roi de trèfle. Mais si je claque ici. L'espace-temps a fonctionné, car dans l'étui, nous avons une carte. Et pas n'importe laquelle. L'as de pique. Je claque. Dans un espace ici sous le tapis nous avons une carte qui est apparue qui n'est autre que le roi de coeur et enfin je plaque ici une carte qui est aussi apparue qui n'est autre que le roi de carreau et bien sûr pour terminer si je retourne mon jeu face en l'air les rois n'y sont plus Donc, logique car elles sont désormais sur le tapis tout le jeu peut être donné à l'examen. je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine au revoir